Béni sois-tu, lumière christique. Merci d'élever mes énergies au maximum et de les maintenir ainsi. Merci d'harmoniser toutes les fréquences de mon être et de dissoudre les causes qui pourraient l'en empêcher. Merci de purifier tous mes corps, dedans comme dehors. Merci de vivifier mon corps d'éternité. Merci de tout réinitialiser au meilleur, totalement, parfaitement, ici et maintenant, en tout, entre tout, partout, depuis toujours et pour toujours. Béni sois-tu infiniment, merveilleusement et pour l'éternité. Merci de nous protéger de tout mal, de nous guider, nous aider, nous apporter toute l'abondance vertueuse du ciel et de la terre, ici et maintenant, en tout, partout et pour toujours, dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Béni sois-tu infiniment, merveilleusement et pour l'éternité. Plein, plein, plein d'amour pour moi, pour toi, Père bien-aimé, Mère bien-aimée, leur amour, notre amour, la paix de l'amour éternel et pour chaque créature de toute la création. Merci, merci, merci.